Ici je suis chez Kunsu, c'est un restaurant typiquement Thaï que j'adore. Elle va me faire un poulet sauté à sa façon à elle. Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je partage avec vous une de ces délicieuses adresses dont la Thaïlande a le secret. Je suis chez Sou. elle propose des plats délicieux. Vous pouvez également commander à distance, notamment par différentes applications, comme Food Panda ici. C'est parti En fait, quand je viens là, je lui dis tout juste ce que je veux et en fait, elle me connaît, elle connaît mes, ma résistance au spicy or not. Je peux manger très épicé sans problème, mais je fais attention à mon estomac pour euh, pouvoir en manger dans la durée. Elle est avec sa fille là. C'est un tout petit restaurant. Euh... Voilà, une de ses spécialisées, c'est le Pat Capra mou qui est un, un plat délicieux, très épicé. Et là le monsieur vient de commander ce plat là. Elle a demandé si c'était avec. S'il si le souhaitait avec un œuf au plat par-dessus ou non demandé à ces personnes si elles voulaient bien que je les filme pas de capra ni maille pas de capra voilà justement le pas de capra homo super épicé le vert et le rouge que vous voyez c'est du c'est du spicy pet mac pet Mac Mac. son mari est en train d'arriver il est allé faire les courses au marché alors là il est un peu tôt hein. il est 11 h 30 c'est la raison pour laquelle j'ai demandé un takeaway pour l'amener à la maison, parce que c'est trop tôt pour moi pour manger tout de suite. Mais comme je passais par là, vraiment, quand je suis ici, je tiens absolument à manger cette délicieuse cuisine. Elle est en train de faire sauter du porc. Le rice cooker est plein. Pendant ce temps, sa fille est en train de faire des œufs au plat. Alors voilà comment on fait des œufs au plat en Thaïlande. En fait, on les fait frire dans de l'huile. Ça donne un goût vraiment délicieux. Ils ont un peu arrangé leur cuisine parce qu'avant c'était tout petit et là maintenant elle s'est vraiment professionnalisée. Il y a un, deux, trois feux qui sont prêts et alors ici il y a une particularité c'est cette soupe qui est vraiment délicieuse De façon sweet food. Je ne sais pas si je vais avoir la décence de vous parler des prix. Ils sont affichés ici. Alors le plat dont je parlais tout à l'heure, le pas de Caprao, il est ici. Ça coûte 60 bahts. 60 bahts, c'est moins de 2 euros. Si vous voulez un œuf au plat par-dessus, c'est 10 bahts de plus. Et elle fait aussi, euh, ça je pense que c'est le pas de pas sûr sûr. Elle fait aussi un plat euh, qui s'appelle Kai Pat King est un poulet sauté au gingembre c'est un pur délice mais elle n'a pas toujours de, de gingembre alors quand j'ai une vraie envie de, de ce plat là ce que je fais je, je viens avec un morceau de gingembre comme ça elle me le fait spécialement pour moi donc là elle est en train de faire justement un pas de capra homo tap, tap. Ces plats sont généralement servis avec une petite soupe, donc la petite soupe que je viens de vous montrer. Et lorsque vous commandez un plat en take away, eh bien on vous met un, un, un petit peu de soupe avec quelques aromas des germes de soja, ça c'est du chili, et une louche de soupe avec du navet dedans. C'est un régal. Quelquefois quand je mange ici, je demande un petit supplément de soupe parce que... C'était régal. Un petit clin d'œil à mon ami Joël, qui avait envie de voir de la délicieuse cuisine taille. Et bien là tu l'as en direct. Un peu de filon, quelques légumes, la sauce poisson, la sauce soja, la sauce à l'huître. Ça fait maintenant 5 ans que je viens manger dans ce restaurant et j'ai toujours le même plaisir, je me régale. Ça sonne de tous les côtés, là c'est une commande Food Panda qui vient d'arriver. Il y a un récepteur ici et ça sonne dès que les commandes arrive. Le système imprime automatiquement la commande et après la gestion interne est différente. Potat, succhiu. Ah, suki. Yeah. Sukie, suki. ah, suki, suki. c'est ça. Alors, oh. je confonds les deux, mais c'est vrai que le suki, il existe sec ou euh on ils appellent sec ou mouillé C'est un plat également délicieux. Mais j'essaie. Regardez suki euh... Many people online that Yes, I know it's very good. C'est délicieux, elle dit que beaucoup de monde aime ça parmi les Pharaons, elle veut dire parmi les étrangers. Le principe dans ce restaurant, c'est de se servir au niveau des, des boissons. Généralement, les gens boivent de l'eau ici. Donc vous avez de, de l'eau en bouteille, de l'eau potable en bouteille. Également des glaçons ici. Et chacun prend son verre propre, sa, sa boisson, sa, sa bouteille d'eau, sinon vous trouvez des bros sur les tables le balai des livreurs en scooter. Coup de panda, lineman, il y a aussi crabe. Je pense qu'ils sont au moins 5 ou 6 maintenant, service de livraison à Kosami. Samui. Voilà, si ça vous dit de déguster la délicieuse cuisine thaï, ça c'est du soupi, Un plat sauté avec plein de légumes. cas ça mai c'est sa petite fille, elle a 3 ans, je l'ai vu tout bébé, ça fait drôle. Ça va les gars Shop, chocolat, chocolat Non, c'est faille Voilà, mon plat va être préparé avec du gingembre, de l'oignon frais, voilà. du ken. ça c'est ouais. délicieux, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est absolument délicieux. Alors, le gingembre apporte un délicieux petit goût poivré et des saveurs vraiment superbes. Alors elle a mis de l'oignon frais, elle est en train de mettre de l'oignon, des champignons oreilles, ici. Quand on n'a pas l'habitude, au départ, on se dit que c'est un peu gélifié, c'est un peu bizarre. Mais en fait, ça apporte vraiment un, un goût délicieux. Tu as l'air Tu as l'air Tu as l'air Tu as l'air Tu as l'air Tu as l'air Tu as l'air Tu as l'air Tu as l'air Nam. Nam Nam Voilà, elle est en train de s'occuper de mon plat. Un délicieux caille Elle ajoute maintenant petit à petit les différents ingrédients qu'elle a préparés, c'est-à-dire les oignons, les gingembres. Et puis tout le reste, des ingrédients, c'est-à-dire les champignons oreilles, les oignons frais, un petit peu de sauce à huître, un petit peu de sel, de la sauce soja, de la sauce poisson. C'est bon. <rire> Voilà, c'est sauté en quelques secondes. Et en fait, en moins de deux minutes, le plat est préparé. Et c'est une un pur délicat. Un peu de riz. Environ deux cuillères. Alors là, c'est un take -away, hein? Sinon, elle le sert à l'assiette. Mais là, elle met tout dessus ou sur le côté. elle match faux Un plat par dessus. Et et voilà, mon plat est prêt. Elle m'a demandé si je voulais de la soupe et je lui ai dit avec enthousiasme que j'en voulais. <t 'en rigole> et voilà, 60 bahts. vous voyez, c'est vraiment l'heure de pointe. C'est un restaurant particulièrement réputé, Ça cas les personnes qui sont en activité s'arrêtent là pour manger. Merci ce Oh, merci. Non, un petit peu. Oh. Vous pouvez parler anglais oh, Pour le passage, je ne sais pas. Je c'est un petit peu. Ok. Merci. Bonjour, comment allez Merci beaucoup. Comme ça, comme Oh Oh, beautiful! Ah, Thank you! Bye bye! Voilà mon petit endroit secret! Un conseil, évitez de venir entre 12h et 13h. Vous reconnaîtrez ce panneau pour entrer dans son établissement qui se trouve sur la route qui mène à l'aéroport entre Bixi, le Hospital et l'aéroport. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose d'ajouter un pouce bleu, un like. Vous savez que c'est très important pour le référencement de cette vidéo, pour la partager avec d'autres personnes. Je vous remercie pour vos encouragements et vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Bye bye